Oh on l'a fait maintenant, c'est mythique, <rire> pour toi public. <rire> <rire> Allez, aujourd'hui, on dépunche l'épisode 15, c'est ça Chapitre 15. Ah putain, je suis bon là, chapitre 15 de Mandalorian, on est un petit peu en retard sur, euh, sur les vidéos habituelles, mais c'est pas grave, c'est euh, la fin. Et puis en même temps, on avait tous plein de choses à faire, donc c'était un peu compliqué... Euh, mais voilà, on est quand même là, on est quand même présent, ne vous inquiétez pas, on a promis qu'on faisait tous les épisodes, on les fera tous, et d'ailleurs, euh, il voilà, y, y a Kevin qui acquiesce déjà, si c'est ce que je vais dire, on fera le reste aussi, quand ça sortira. C'est-à-dire que je pense que cette formule a plu. Je ne sais pas si, vous, ça vous a plu de la faire, euh, les garçons. Mais, euh, mais euh, ben voilà, il y, y a plein de choses qui vont sortir dans l'univers de Star Wars. Il y a de l'anime, il y a du live, il y a plein de choses. Il y a des choses qui vont sortir sur l'univers de Marvel. Et allez, c'est fait, on va aussi faire Marvel en mode comme ça. Hein, en mode <rire> voilà. En mode wouhou, wouhou Abonnez-vous, mettez des likes et tout. D'ailleurs, c'est en <rire> première hein, à chaque fois. Hein. Lâchez du pognon et tout. Euh, <rire> enflure, quoi. Pensez à nos vacances. Ouais, pensez à nos vacances, les gars, alors, vous foutez quoi là C'est pas parce qu'on est. Voilà, dans les lives, il faut y aller là, faut y aller, Il faut arrêter de donner à, à, à Ivy ou je sais pas qui là. Ils sont Ils ont pas besoin. Il a pas besoin Julien. Allez, allez. <rire> non mais blague à part on fera tout on fera tout en fait euh, ce qui est proposé par euh, disney parce que je vous rappelle que ben on a pris euh, l'abonnement notamment avec euh, avec votre euh, votre soutien et donc c'est normal que euh, ben si on profite de cet abonnement qu'on qu fasse aussi euh, une, une rétribution euh, pour que vous puissiez avoir euh, avoir notre avis notre analyse aujourd'hui c'est le patriarche qui s'y colle parce que c'est lui le meilleur et puis il y, y, y, y a des noms absolument dégueulasses à dire et euh, quitte à se prendre la tête avec des mots dégueulasses, bah, c'est lui qui va faire. Donc ce que je vous propose, c'est que comme d'habitude, on va vous faire un tout petit condensé. Attention, c'est full spoil, hein, comme à chaque fois, on va faire un tout petit condensé de l'épisode, vous vous remettre un petit peu dans l'ambiance et puis après, on fait un petit tour d'horloge pour dire euh, « j'aime pas », comme ça là, voilà. Ok Allez, Nico, je te laisse la parole, vas-y, balance okay. Alors, c'était bien le chapitre 15, euh, appelé en anglais « The Believer » et en français « Le "Repenti". Mm -hmm. Alors, selon, euh, selon la version française ou anglaise, on peut imaginer qu'on parle de d'Injaric ou d'Injarine ou, ou de Mayfield. À voir, on peut en discuter. Mm -hmm. Et effectivement, Mayfield, c'est le personnage euh, un peu central de cet épisode, puisque, comme on l'a vu à la fin du chapitre 14... Euh, euh, Mando euh, veut récupérer Mayfield, ce tireur d'élite impériale qu'on avait vu dans la première saison mm. qui est actu actuellement euh, incarcéré sur une planète euh, une planète, comment on dit euh... pénitentiaire comment Pénitentiaire Ouais, pénitentiaire, mais euh, là où on, on accumule du déchet Ouais, une décharge euh, quoi hein, Ouais, voilà, une planète décharge qui s'appelle Carton, et donc le début de l'épisode nous amène sur cette planète où effectivement la Marshal Karadune euh, fait sortir euh, Mayfield de cette, euh, de cette prison. Tout ce petit monde monte à bord du Slave One où on a vu un Boba Fett repas à neuf. Ouais, euh... nickel. Ah, ouais, était... Moi j'aime bien. À part qu'il qu avait quand même la cabosse sur le crâne. Mais... Ouais, ouais. ouais. Ça, ça on peut rien y faire. Il n'y a pas de carrossier assez efficace euh, pour euh, ouais. redresser ce genre de truc. Euh, tout ce petit monde part euh, sur une autre planète qui s'appelle Morak, puisque Mayfield leur annonce que sur cette planète, il connaît une base secrète de l'Empire, comme toutes les bases secrètes de l'Empire. <rire> euh, dans lequel il peut avoir accès à... Un... Tu veux dire que toutes comme les bases secrètes l de l'Empire sont connues, c'est ça Oui, toutes, les... ouais, ex... <rire> toutes les bases secrètes ne sont pas très secrètes. Euh, dans lequel il peut avoir accès à un terminal et qui lui permettra de trouver les coordonnées du Moff Jideon ouais. que Dinjarin recherche activement, puisque il s'agit de retrouver Grogu. Ouais. Pour ce faire, ils vont, ils vont emprunter... Un transporteur juggernaut de l'Empire qui transporte du Ridonium. Accrochez-vous, les gars. Ça pète. Celui-là, celui celui on le connaissait pas. Ouais. Euh, à, euh... travers, à travers un. Ah, une attends, euh... Kevin connaissait. On ah en ouais parle dans Rebelle, je crois. Et dans ah ouais dans... dans Clone Noir, je pense. Voilà, bah C'était dans ah, le... C'est pas de... c dans, dans l'arc avec les chasseurs de primes où ils doivent récupérer des caisses à euh, un moment Peut-être. Je plus trop, mais... Tu es trop fort, Kevin. Et euh, à bord du Joe Garnot, euh, Mando et Mayfield, parce que les autres sont un peu cramés euh, au niveau de l'Empire. Ouais. Mando et Mayfield se, se, se, se déguisent en, en troopers, Traverse euh, un coin un peu hostile à la présence de l'Empire, bizarrement. Uh -huh. À tel point qu'ils se font attaquer par, alors d'aucun disent des pirates. Moi, je trouve que ce n'est pas des pirates, parce que j'ai jamais vu des pirates faire exploser la cargaison. Euh, je dirais plutôt des activistes. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'a l'air d'être des gens, ouais, qui, ouais. Moi, pour, euh, des gens qui se battent pour leur liberté et pour libérer leur planète. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Plus que des pirates. C'est des terroristes. <rire> Il s'agit d'une race extraterrestre qu'on n'avait jamais vue qui s'appelle les Ozelansos. Ouais. <rire> ah, une fois éternel. Je ne le dirai plus. Ouais, voilà. <rire> Euh, bon, Mando fait la démonstration que même, même sans son équipement, il est capable de se battre assez efficacement. Mmh. Même avec un bâton, ce qui peut laisser penser que plus tard, il saura se battre avec une lance. Même s'il fait les gestes pour se protéger comme s'il avait du pescar et qu'il se rend compte qu'il n'en a pas. Hein. C'est <rire> ça, ça. Non, mais ça donne une petite leçon d'humilité, mais on mmh. voit quand même l'efficacité du bonhomme. Mmh. Euh, ils arrivent euh, tant bien que mal à la base où ils sont acclamés comme des héros parce qu'ils ont réussi à passer à travers. Mmh. Ce, qui, ce qui humanise un petit peu... Euh, nos amis de l'Empire. Eh oui, j'allais dire exactement ouais. la même chose. J'ai trouvé cette scène absolument super sympa parce que j'ai trouvé que ça humanisait les Stormtroopers et Dieu sait qu'ils en ont besoin, les pauvres. Il y a un cœur sous cette armure en plastique, quand même. Mmh. <rire> Alors, humain jusqu'à arriver au mess des officiers où se trouve le, le terminal et où euh, Méphil découvre un, un officier de l'Empire sous les ordres duquel il a servi pendant l'opération Cendre. Petite référence à Battlefront 2 et donc euh, une des premières étapes du grand plan de la contingence dont on a déjà parlé de l'Empereur mmh, mmh, mmh. qui, qui est destiné à détruire des mondes euh, appartenant à l'Empire en, en punition de ne pas avoir pu euh, défendre efficacement l'Empire et son Empereur mmh, mmh. je schématise. Euh, malgré tout, euh, ils arrivent euh, à, à accéder au terminal et là, grand événement, Mando enlève son casque. Devant témoin. Mm. Aurait-il aurait avancé euh, dans sa réflexion euh, quant au code Peut-être. Disons que pour sauver le petit, il est prêt à tout. Voilà. Il est prêt à tout et peut-être qu'il change. Ouais. C'est oh, Pour finir sur une, une belle scène d'évasion, je trouve. Mm. Mmh. Bien, bien mené avec euh, les, deux, les deux gaillards qui essayent de s'enfuir euh, de la base, appuyés par deux tireuses d'élite euh, très... qui sont Fennec Chand et Karadoun qui sont plutôt efficaces avec une petite pointe d'humour. Mmh. On est très cohérent sur, euh, sur cette scène, je trouve. C'est bien. Et l'arrivée euh, en grande pompe du Slave One qui vient récupérer tout le monde mmh. et qui finit par se débarrasser de façon jouissive de deux chasseurs taille en balançant une bombe sismique. Ouais. Et voilà, et à la fin, euh, bah, tout le monde se met d'accord pour laisser Mayfield partir. C'est peut-être lui qui s'est repenti. Et, euh, et voilà, voilà j'ai fait rapidement, j'espère. Ouais, et... ouais, ouais, c'est bien, c'est cool. Voilà où on en est. Qu'est-ce que toi, tu... Ah non, j'ai oublié. Ah. La, la ouais. fin de l'épisode, l'épisode se termine sur un message du Mando, euh, Moff Gideon, et qui reprend mot pour mot... Le message de Moff Gideon dans la première saison, lui disant qu'il il a en sa possession quelque chose euh, qu'il veut absolument et il l'aura. Mmh. Oui, c'est genre euh, un, un retour à l'envoyeur. Exactement. Kevin, t'en as pensé quoi de cet épisode et après on, on, on, on prendra euh, l'avis euh, de Nicolas euh, qui doit euh, se désaltérer maintenant. Bah, J'ai pas trouvé l'épisode terrible. Ah bah voilà pour changer <rire> <rire> Non, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de petites choses qui m'ont en fait déçu. Ouais. Avec dit... <rire> En fait, il y a trois choses, moi, qui m'ont fait espérer et en fait qui m'ont déçu. Le... Le gros gros clin d'œil au salaire de la peur. Ouais. ouais. Et je me suis dit, tiens, ils vont peut-être faire un... tout un épisode euh, en stress où ils sont obligés d'apporter de... la cargaison... Alors oui, à, la, a... à, la fois, à la fois le salaire de la peur et un tout petit peu Fury Road non euh, moi je pense surtout le salaire de la peur beaucoup salaire de la peur parce que faut pas accélérer et tout là là les attaques j'ai trouvé euh, de chaque côté avec des perches et tout les mecs qui passent dans les roues et tout ça fait vachement Mad Max 3 quoi hein. après les mecs qui passent dans les roues ouais, bah, tu peux faire aussi que c'est une D3 avec le temps quoi tu... ouais ouais enfin bon mais oui, oui, effectivement, ça a l'air de la peur, ouais. Mais euh... Et le problème, c'est que ça s'est balayé en moins de 5 minutes, donc bon, j'ai été déçu. Après, j'ai espéré, pendant les quelques secondes, où on, effectivement, on voit les Impériaux applaudir, je me suis dit, tiens, on va peut-être avoir en fait un épisode où on va se mettre côté Impériaux, où euh, Supermando il va les voir différemment. C'est balayé en 10 secondes. Ouais. Et après, j'ai été déçu aussi du, du personnage, pour moi, elle, qui est le personnage principal. Smithfield voilà. Qui libère un peu en mode à la con, j'ai trouvé. Ouais, il est un Bah, démarre-toi, Jaco. Voilà, t'es sur une planète paumée avec que des mecs qui veulent détruire l'Empire. Démarre-toi, Jaco. Salut. Ouais. On peut revenir dans le prochain épisode en mode sauveur avec un chasseur-ti. Je viens je suis votre pote. Mais bon, voilà, quoi. C'était les trois moments où je me suis dit Ah ah ah ah ah ah ah bah non. Ok, salut. D'accord. Toto, son avis Ouais, ben bah, un petit épisode, alors j'appuie sur le mot petit, mmh. euh, qui trop, est ma foi court, assez sympathique à regarder. Trop court. Ouais, c'est court, c'est court, mmh. court. Ouais, ouais c'est trop court. Mmh. <rire> Moi j'ai trouvé quelques éléments qui étaient vachement sympas. Euh, on sent tout au début de l'épisode que Karadu ne peut pas saquer le personnage de Mayfield. Mmh. Et euh, au fur et à mesure que l'histoire avance, et notamment à la fin quand il fait ce superbe tir sur les réservoirs de ridonium et qui, qui fait exploser tout, tu vois qu'elle fait « Ah !» C'est pas un enculé de l'Empire, quoi. Ouais, ouais. <rire> et euh, et euh, <clears throat> tu sens son attitude changer sur lavant la dernière, dernière scène où elle le dit « Bon, ok, il est, euh, il est mort, euh, barre-toi, euh, fais ta vie, quoi. » Ouais, ouais. J'ai trouvé ça sympa, cette évolution de, de point de vue par rapport à Mayfield. Et euh, bah, ça rebondit avec le titre de l'épisode aussi « Le repenti ouais. ». Je pense être Mayfield et pas pas forcément euh, Mando. D'accord. Ouais, oui, oui c'est clair. Ouais. Pour une fois, c'est un personnage mmh. totalement tiers qui est le héros de l'épisode et qui est le personnage central. Il ouais. y a un autre, euh, un autre détail. Que... Enfin, un détail. J je salue vraiment le jeu d'acteur du, du, du, de, de l'acteur qui joue l'officier impérial qui est absolument magnifique. Mmh, mmh, mmh. Valin euh... S. S c'est le nom de l'officier du personnage. Ça. Mais je ne me rappelle plus le nom de l'acteur. Ouais, c'est vrai qu'il a de la gueule. Mmh. Et tu vois... Euh... Il tout tout est gênant en fait dans, fait dans sa façon de parler. Mmh. Tout est très gênant, son sourire, ses yeux de passionné, un vrai impérial quoi. Mmh. Mmh. Ouais, on a tué 10 000 <rire> personnes, mais... Ouais. Yeah. C'est des héros de l'Empire, on les remercie et grâce à eux, on est encore vivant. <rire> ouais, c'était ouais, ouais, ouais. vachement intéressant cette scène, moi. Et tu sentais la, la pression qui montait au milieu de mes fils qui... Et on pouvait plus quoi. on pouvait plus ça devait finir par un, un coup de bastos dans le cœur. Tu l'attendais toi, ouais, ouais. le coup de bastos dans le cœur ah ouais ouais ouais de ouf, tu sentais que ça montait. Vrai il le cherchait hein Ah il le cherchait oui. Ah, moi j'ai été cueilli, hein, je m'attendais pas. J'ai fait la même gueule que Mando quand il le fait quoi. Genre... Ah, euh... oui. Mais t'es <rire> con ou quoi <rire> hein, tu... Moi, j Et euh, cool. bah, tu m'emmènes au troisième point que j'ai trouvé vraiment bien dans cet épisode, c'est justement l'attitude de Mando où tu sens qu'il est à poil. Ah il est complètement à poil le pauvre. Mm -hmm. Vraiment gêné, il sait pas où se mettre, il n'arrive pas à parler. Et euh, j'ai trouvé ça très très bien joué de sa part. C'est la deuxième fois qu'on voit son visage et euh, bah moi c'est un acteur en plus que j'aime bien mmh. petit clin d'œil à la lance hein, sur le Jungernaut. Mmh. et, euh, et euh, je l'ai trouvé vraiment très très bon acteur sur cet épisode c'est vrai qu'on se rend compte que quand il est démasqué il est beaucoup moins, euh, il est beaucoup moins impétueux et beaucoup moins sûr de lui et euh, du coup euh... Euh, on a le sentiment que l'armure est un personnage en soi en fait on est obligé de conclure que l'armure est un personnage en soi et que le mec qui est dedans est un autre personnage quand l'armure n'est pas là et, euh, et l'armure est un personnage charismatique, badass, balèze qui en envoie alors que le mec qui est dedans quand on lui demande c'est quoi ton identifiant, il est tout penaud, il a aucune répartie et, euh, et il se fait euh, il se fait élégamment sauvé par Mayfield euh, avec une pauvre histoire de de d'oreille d'oreille tardive. Mais on a vraiment un personnage qui effectivement est très très très diminué. C'est pas la première fois. Hein qui prouve, euh, qui prouve son incapacité à faire face euh, aux épreuves. Déjà, quand il s'est mis euh, en tête d'aller euh, foncer sur les Jawas, il s'est pris, euh, pris la gueule. Quand il a attaqué euh, l'espèce de rhinocéros, il s'est fait prendre la gueule. Enfin, il a souvent été pris euh, à défaut, en fait, ce personnage. Euh, Nico, euh, toi, tes retours comme ça, là, euh, sur cet épisode Ouais, c'est pas mon préféré. Mmh. Vraiment pas. Euh... Alors, je rejoins Kevin sur ce, sur, sur ce point, effectivement. Alors, je vais, être un peu, je vais être un peu consensuel. Je rejoins Kevin sur ce point que l'épisode est un peu décevant. Court, on, ils auraient pu mettre encore plus de tension, ça aurait été vraiment agréable. Mm. À côté de ça, il y a, après, il y a des détails qui sont sympas. Mm. Euh, Toto a raison. Je trouve que le, le jeu de Mayfield est très bon. Mm. Mm. Le jeu de Valine S., l'officier du BSI, est terrible. Il fait froid dans le dos. Mm. Et même Pedro Pascal, l'acteur qui joue Mando, quand il a pas son je... il est, il est très bien. Ce côté désemparé, qui ne sait pas gérer la situation. Avec euh... voilà, il est... Je trouve qu'au niveau du jeu, c'était vraiment bien sur ces, sur ces trois personnages-là. J'ai ouais. adoré aussi voir l'intérieur du Slave One avec, euh... ouais. avec la... Ouais. la cabine que... gyroscopique. Ah, ah, ouais, ouais, ouais. Ah, ça, c'était vraiment top. Ouais, ouais, ouais. Oh, je réagis sur ce que tu disais, l'armure le... qui... qui en impose, alors que quand le bonhomme est sans casque, il est dénudé. Ça, ça me fait penser à la scène où Mayfield voit Boba Fett descendre. Et en fait, il ne sait pas qui c'est. Il dit oh, « je croyais que c'était l'autre ». Euh, <rire> parce qu'il craint, il craint le Mando. Et euh, en fait, c'est l'armure de Mando maintenant qui est redoutée. et c'est plus ouais. l'armure de Boba. Ouais. Euh, donc ça, c'était marrant. Donc voilà, il y, y a des détails qui sont sympas. L'épisode en soi, pas c'est vraiment pas le meilleur. Ah, armure qui lui-ci est beaucoup mieux à Boba Fett hein, dans cet épisode-là. Hein. Merci, euh, merci au preneur, euh, enfin la prise de vue. T'as ouais. as passé un coup de fil, non Tu as, as, as, as, as téléphoné on, par, on en a parlé, ouais. il, a, il, a fait des pompes, il a fait des pompes un peu. Bon, moi, je ne suis, suis pas objectif. Vous savez euh, tous les trois euh, pourquoi, mais euh, je vais l'expliquer aux gens qui nous regardent. C'est que euh, de façon totalement inattendue, euh, même si je ne porte pas spécialement mes fils de, dans mon, dans mon cœur, euh, en fait, cet épisode, il, il, il raconte totalement la vie de mon personnage JDR. C'est-à-dire qu'on est en train de faire, un, enfin, on fait du JDR Star Wars en ce moment. On a, on a. On a, on a pour l'instant que deux scénarios dans les pattes, mais euh, j'espère qu'en 2021, on va pouvoir vous partager quelque chose. Mais euh, trois, oui, sans, oui, j'étais pas là, j'étais absent, autant je me flagelle. Mais voilà, en fait, moi, je dans, dans, le, dans le JDR, je joue un, un, un, un ancien de l'Empire, en l'occurrence tireur d'élite et euh, qui a quitté l'Empire parce qu'il était sur Jakku et il s'est fait défoncer la gueule par l'étoile noire, et... Euh, et euh, non, pas sur Scarif, excusez-moi, et il s'est fait défoncer la gueule par l'étoile noire dans, dans, dans Ronguan, et du coup il a, il a quitté l'Empire à cause de ça parce qu'il s'est rendu compte que l'Empire était totalement capable de tirer sur ses troupes sans aucune, sans aucune euh, au, au, avec, avec le plus grand mépris. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec exactement la même histoire euh, sur mes filtres. D'ailleurs, je pense demander des droits d'auteur sur cet épisode. Du coup, je suis un petit peu moins critique que vous. Ouais, je vais, on appellera. Je suis un peu moins critique que vous. Et euh, bah, pour une fois, je vais être très, très, très bon public euh, euh, sur cet épisode. J'ai beaucoup aimé euh, la notion, le, le début, où on est sur euh, une casse, de taille, qui est très industrielle, qui est très gris, qui est très sombre. Après, on bascule sur un univers qui est florissant, qui est, qui est vert, qui est ensoleillé. Je trouve que le contraste est, est, est, est saisissant. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette scène de poursuite, c'est que je, je suis d'accord avec vous. J'ai le sentiment qu'à ce moment-là, on est, on est du côté des méchants et qu'on euh, a une mission et que, bien qu'on ait une mission à faire, on accepte d'être du côté des méchants parce que je suis persuadé que les Zorzeralanzos euh, euh, sont, euh, sont, euh, sont gentils en fait, c'est le, le, peuple, le peuple de la planète et que ces mecs là euh, ce qu'ils veulent c'est virer l'Empire et pour virer l'Empire ils font péter euh, leur idonium en se disant quand il euh, n'y en aura plus ils se barreront, donc en fait on a, des, on a des indigènes, on est face à des indigènes qui se battent pour libérer leur planète, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai lu. Et donc clairement, en utilisant ce moyen-là pour pénétrer la base, eh bien ils font un, ils font un, un pacte avec, euh, avec la bienséance, puisqu'ils font partie euh, des méchants. Et il ne faut pas oublier que même si euh, l'Empire n'en fera rien, ils, ils livrent quand même leur cargaison. Donc voilà, première chose que je trouvais intéressante. Oh. Ouais. Il pète la base à la fin, comme d'hab. Ouais, ouais, ouais, il pète ouais. la base à la fin. De toute façon, les les, les, les bases, c'est comme les tailles, hein, c'est des pop-corn hein, dans, dans, dans Mandalorian. <rire> euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les précédents euh, des punchages, j'avais euh, soulevé le fait que j'aimerais bien un épisode pour rien, et je m'étais mal exprimé sur l'épisode pour rien. Euh, je rebondissais sur une remarque de Kevin qui disait j'aimerais bien, qu'il aimait bien que les personnages s'introduisent. Et moi, j'avais dit, j'aimerais bien qu'il y ait un moment fluff dans un épisode. Et là, j'ai eu mon moment fluff dans l'épisode. C'est-à-dire que cet échange euh, qu'il y a entre Mayfield et l'agent le, le, impérial, l'officier impérial, et j'ai vraiment trouvé que c'était. Déjà, ça m'a paru long mais bon. C'est-à-dire que j'ai trouvé vraiment que ça se posait. Je suis d'accord avec Toto, ça se pose doucement, ça monte. J'ai pas tant senti le cliffhanger à la fin venir, moi, si tu veux. Mais je trouve que c'était très intéressant de raconter ce que c'était que l'opération Cendre, de raconter que l'Empire est vraiment dégueulasse. Il y a un moment, on est tous fans de l'Empire, on aime tous les Stormtroopers, mais c'est quand même bizarre. Star Wars, l'Empire fait consensus quoi. C'est comme si vous disiez dans un repas le soir, ah moi dans la liste de Schindler, j'aime bien les nazis. Hein. Ils sont trop classe. Enfin, c'est vrai, quoi. Non, mais il faut, faut le reconnaître. Je vais choquer, mais euh, la plupart des, Storm, des, des, des, des impériaux, c'est des putains de fachos nazis de merde et qui sont prêts à flinguer des planètes entières et, et ils le font dans tous les épisodes, quoi. Donc, euh, fan des Stormtroopers, oui. fan de l'Empire les gars, euh, quand vous vous déguisez en impériaux, c'est comme si vous vous déguisiez en, en, en Asie, quoi. Alors, d'accord, c'est film, c'est du space opéra, je vais choquer, mais en même temps, dans, dans ces dépensages, je, je, je suis là pour ça. Mais euh, voilà, et je trouve que, en fait, je reviens à ce que je disais, ce, ce propos, il remet les choses en place. Et il permet de dire aux gens, euh, voilà, l'Empire, c'est ça, quoi. L'Empire, c'est des mecs qui, euh, qui en flinguent d'autres, même de leur camp, pour atteindre leurs objectifs. Et le sourire malsain et édenté de, de, de, ce, de cet officier impérial, moi j'ai trouvé ça euh, vraiment à, à propos quoi. Ouais, tu voulais réagir Ouais, dans l'univers étendu, ça se voit de plus en plus ces personnages, euh, ces personnages qui, étaient dans l qui servaient dans l'Empire et qui finalement ont été choqués par l'opération Cendre mmh. euh, au point de, de se retourner. Alors, on, on le voit avec Mayfield là dans la série, mais ça me fait penser par exemple à Aiden bah, à Versio dans, dans Battlefront 2. Ça me fait penser à Rinne dans dans euh, L'Escadron Alphabet, qui est un roman qui est sorti cette année, où c'est une ancienne pilote de l'Empire qui, effectivement, a vécu l'Opération Cendre et l'a pas supportée. Mm. Et je crois que, voilà, dans, dans, maintenant, on, ils travaillent sur ce phénomène. C'est-à-dire que, ils ont, comme ils ont balancé le concept de l'Opération Cendre, il faut qu'ils mettent maintenant des gentils impériaux qui, euh, qui, qui, euh, qui justement, n'ont pas accepté ce, ce phénomène. Mm. Après, j'ai trouvé que l'extraction de la base était très cohérente. Euh, je trouvais que pour une fois, ils s'en sortaient euh, à raison. Ils ont quand même deux snipers qui font le boulot, qui font le boulot quand il faut, euh, qui ont vraiment l'équipement nécessaire pour intervenir. Et euh, je trouvais que les, voilà, la fuite était cohérente. Et puis ça termine sur une bombe sismique euh, dont le son. Euh, je vais mettre le son de. Je vais mettre le son de la bombe sismique en, en SMS, je pense. Moi, je trouve ça. Je trouve ouais, ce son mal, ouais C'est ouais, vraiment, c'est vraiment sympa. Quoi. Voilà, moi, c'est mon, c'est mon, c'est mon retour, quoi. Mon retour cet épisode. Wow. C'était très intéressant. <rire> <rire> moi, moi ça, ça me déçoit parce que je m'attendais quand même à un double épisode comme la saison 1 à la fin, mmh. avec, euh, avec une histoire un peu plus poussée, un cliffhanger. Donc ouais. là, il ne nous reste plus qu'un épisode. Hein. Mmh. Ouais. ouais. pour le coup, il ne reste plus qu'un seul épisode. Alors, on va quand même peut-être aborder un sujet qui est, euh, qui est un peu embêtant. Tiens, on va en parler avec avec Toto, notre spécialiste de la sécurité. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Euh, il se scanne le visage et euh, il arrive à passer le scan... Il fait partie de l'Empire, il... c'est quoi ce scan Il vérifie quoi ce scan Ce scan, il vérifie juste que tu n'es pas recherché, donc c'est bon, je te donne euh, la position de tous les croiseurs interstellaires. Si c'est le cas, on en a parlé dans le chat, effectivement l'Empire est la pire chose qui existe, hein, puisque entre les Stormtroopers qui tirent mal, les pilotes scout moto qui se percutent la gueule, les pilotes de taille qui savent pas piloter des chasseurs taille, et donc les bornes de sécurité... Ou genre, il suffit juste d'avoir été un ange pour pouvoir repérer n'importe euh, quel, n'importe lequel des, des, des croiseurs interstellaires. C'est inquiétant. Mettez-le dans les commentaires si vous avez de l'info. Mais j'ai l'impression que Toto il en a. Il y, y a deux choses euh, mm. que j'ai notées moi sur cet épisode-là. <coughs> Premièrement, ils disent euh, alors pourquoi Boba Fett, pourquoi Fennec, pourquoi Kara euh, et tout ça n'y vont pas. Mm. Ouais, alors très drôle. Hein. Ah ouais, je pense qu'ils connaissent mon visage. Là, c'était vraiment magnifique comme réplique. C'est top. Euh, ils disent que parce qu'ils ils sont capables d'analyser les marqueurs biologiques des personnes, et donc de, de, de discriminer les, les personnes qui seront recherchées. Ouais, mais alors... Donc c'est pour ça qu'ils n'y vont pas. Bon. Et euh, ce qui explique peut-être pourquoi il n'y a absolument aucune sécurité dans ces putains de complexes impériaux. Mais bon. Et euh, ce qui est dit par Mayfield, c'est que pour pouvoir se connecter, il faut que tu te fasses scanner. Mais ça ne te dit pas que, que tu te fais authentifier par ton visage ou quoi que ce soit. C'est juste euh, je, ça ressemble beaucoup à... Euh, en fait, tu fais ton Snapchat euh, quand tu fais ta... avant de te connecter à un système pour euh, enregistrer les personnes qui s'y connectent. Mmh. Et je pense que dans la suite de la série, le fait que l'Empire ait maintenant le visage de, de d'Injarin va peut-être lui retomber dessus. Parce que qu'un bah, bon enquêteur va forcément retomber sur ça. Ce serait bien qu'il l'utilise, franchement. Ouais. Et C'est euh... un, un moment clé qu'il qu retire oui. son casque. Oui. Ça, normalement, ça doit lui coûter dans la suite de la série d'avoir fait ça. Mais ça revient à mettre dans le commerce des cartes de crédit ou euh, quand tu mets la carte de crédit dans le distributeur, tu dis je m'appelle Bernardo, je suis par chercher, c'est bon, donne-moi du fric. Non, c'est pas ça. C'est vraiment euh, tu te connectes à, à l'interface, l'interface te prend photo pour euh, pister en fait les personnes euh, qui, qui, qui se connectent au système. en fait. Ouais, enfin, c'est oui, pas, euh, pas un mot ouais. de passe ou un code. De... La sécurité en soi, elle est assurée parce que pour atteindre le... le, le... Le terminal, il faut quand même aller dans le mess officier euh, d'officier du BSI euh, au sein d'une base secrète. Eh ben, Nico, la preuve que non hein <rire> Puisque, euh, ils, En théorie <rire> Voilà, hein, ils y sont très bien arrivés. Et s'il n'y avait pas eu le problème de Mayfield euh, et la réaction de Mayfield, il repartait, euh, il repartait tout debout, euh, la queue bien dressée. Hein Donc euh, ils remettaient son casque, ils se barrait, ils faisaient oh, on a un truc à décharger » et puis ça s'arrêtait là. Bah ouais, bah en fait, ils nous que le plus dur, c'est rentrer dans la base. Ouais. Donc moi, après quand que j'ai où euh... ils sont rentrés, euh, c'est plus trop un problème. Ce que j'ai pas compris, moi par contre, c'est euh, où est-ce que Mephil a trouvé son stick de données là C'est le stick impérial. Parce qu'à un moment, il le connecte dans la machine. Hein. Ah, Et à mon avis, c'est plutôt ça euh, qui lui ouais, permet d'avoir accès notamment à des trucs très sensibles. Sur comme, la tenue du mec, ils le disent, il a, il a une tenue d'officier. Ah oui, d'accord. Parce Il... que c'est justement ça qui lui permet d'avoir accès à l'information où est le croiseur de Mavjidon parce que ouais, un ancien normalement, officier normalement, du Messi, tu dois pas le trouver comme ça fin, normalement. Fin, normalement cette clé elle devrait être encodée avec le visage du mec qui la porte quoi tu vois. Je, ah ça, ben, ça, ça après. la sécurité impériale ça a toujours été un bah... problème on peut en parler. <rire> non mais là enfin voilà vous avez 4 heures quoi la je sécurité je... impériale. Je t'énumère pas le nombre de scénarios de jeux de rôle où on... ah, oui. la sécurité impériale. Ah, où c'est un problème, la sécurité dans l'Empire. C'est une partie des... Un MacGuffin, vite fait, bien fait, voilà, et puis c'est un saut de foi et passe à autre chose, quoi, c'est ça. Ouais. ouais, voilà, ouais c'est ça, ouais. La série n'est pas avare de trucs comme ça, hein. ils n'ont pas arrêté. Hein. Ouais, mais voilà, on retombe quand même un petit peu dans les travers d'incohérence. Bon, on on va pas s'arrêter là-dessus, parce que je vous ai dit, moi, j'ai bien aimé l'épisode, mais... Mais euh, voilà, c'est vrai que moi, je me suis dit, tiens, alors je suis parti dans des délires, hein, moi, hein, parce que n'ayant pas toutes ces informations et puis étant euh, fraîchement, Toto rigole, parce que je, je, je lui ai écrit des délires, euh, mais euh, <rire> je me suis dit, mais euh, alors s'il a été reconnu et puis que c'est passé, c'est que un... il a travaillé pour l'Empire à un moment, enfin, tu vois, t'es très con, quoi. Et en fait, non, il n'y a même pas besoin d'avoir travaillé pour l'Empire, quoi. On se fait prendre en photo et ça passe. Bon, Par euh, contre, euh, maintenant, ils peuvent savoir qu'effectivement, ce mec-là a utilisé euh, la terminal de la base. Alors, moins que le terminal explose avec ses données, je sais pas. Mais de toute façon, pour, ah, pour, ouais. pour jouer mon, mon rôle de relou, rappelez-vous, dans les deux premiers épisodes de la première saison, Super Mondo, il avait une petite télécommande où il arrivait à choper n'importe qui dans la galaxie quand on lui demandait. De... Mais c'est vrai. Voilà. <rire> Mais ça, comment ça marche, cette merde C'est n'importe <rire> quoi, en fait. Il y, y a un terme pour ça, c'est « ta gueule, c'est magique ». Voilà. Bah, c'est ta gueule, c'est magique, encore une fois. Parce que ça, c parce cette que télécommande, je... c'est what the fuck. Alors, On a inoculé à, à tout le monde des nano-machins euh, avec la 5G. Ah, ce qui fait qu'en fait, avec <rire> comme ça, mais jamais tu peux te planquer. Tu... Il, prend un... il prend cette télécommande, il dit, je cherche Gideon, OK, je vais te le trouver. Enfin, non, pas... ça ne marche pas comme ça. C'est la oui. guilde qui... Peut-être que la guilde réussit à mettre un tracker sur la personne, et qu'après, ils ont un... Vous savez, on n'en est, est pas loin hein, de ça, hein, les gars. Hein. Vous avez un abonnement Facebook euh, vous avez Instagram, euh, vous avez une carte de crédit, c'est bon, vous l'avez dans le cul, hein, ils vous retrouvent <rire> en deux temps trois mouvements. Hein. Ils ont et, et, si, et si vous avez un iPhone ou un Samsung, ils ont même votre empreinte digitale. Donc euh, autant. Le pire, c'est d'être <rire> abonné à la chaîne Pierre crois. Ouais ouais, bah là c'est clair, t'es fiché, t'es fiché P. Mais euh, non non, mais je veux dire pas là, moi ça me paraît pas, c'est pas le truc qui me paraît le plus le plus incohérent, mais je trouve ça un peu bizarre quoi de pénétrer un système Parce... aussi simplement. Quoi. De toute façon, chers fans de Star Wars, des incohérences dans Star Wars, il y en a à l'appel. Hein. Mmh, mmh. Si on commence à gratter là-dessus. Euh... La conclusion de l'épisode, je suis un peu d'accord avec, euh, avec Kevin. Euh, le mec, il est il est lâché dans la forêt euh, en mode... Euh, eh bah ben, écoute mec, c'était cool, hein Allez, bye. Et <rire> hey, genre... Bye. Il est vivant et libre, hein c'est déjà ça moi, je Ouais, que, genre, il est moi, vivant et libre, okay. alors en même temps, c'est un peu rigolo, parce que le gars, il n'y croit pas, il est un peu en mode, euh, qu'est-ce qui se passe On tombe un peu, mais on sent que genre, euh, bon, allez, c'est l'heure, on doit finir l'épisode, hein, euh, allez, on coupe, euh, tu t'en vas, et puis il y a un beau décollage, un beau décollage du, euh, du slave. Allez, hein, après se faire son sacrifice ou un truc comme ça peut-être. Allez. Ah, moi je m'attendais à ce qu'il intègre dans l'équipe. Ouais, ouais, ouais ça aurait été sympa, il avait mmh. sa place. Hein. Il avait sa place. Ouais, euh, tu dis ça parce que c'est ton perso. Ouais, non, alors je, te, <rire> je, je le redis. Euh, J'ai trouvé l'histoire sympa parce qu'elle résonne, euh, résonne en moi, mais le personnage en question, je, je, je l'apprécie pas spécialement. Je le trouve un peu trop euh, un peu trop foufou. Quoi. Euh, voilà, il fait un peu trop futé, si tu veux. Euh, euh, puisque j'aime beaucoup <rire> mélanger euh, l'agence touristique dans ce qui nous arrive. Là, d'ailleurs, maintenant, ils ont la camionnette, ils ont tout. Euh, lui, il, fait, il faisait un peu, il faisait un, peu <rire> il fait un peu, futé. Quoi. Euh, avant de parler des tops et des flops, euh, vos projections, et là, je pense que ça va être intéressant, de, pour le dernier épisode. Quel est votre avis pour le dernier épisode Toto, qu'est-ce que tu sens euh, se peaufiner sur le dernier épisode ça va être un festival, je pense, le dernier épisode. Je le vois en une heure. Ouais. Je le sens comme ça, une heure. Mm -hmm. euh, je sais pas qui va le faire, mais euh, je sais pas qui, sera, qui fera la réelle euh, et le scénario de cet épisode. Je vois bien euh, le... ce, cette uh, A-Team, on va dire ça comme ça, débarquer euh, sûrement dans une base où il y aura Agideon. Je le vois pas trop dans l'espace, le, le dernier épisode. Mm -hmm. Euh, je vois bien Bo-Katan avec les euh, Sonef... je sais plus comment il s'appelle, les Ibou, je sais plus quoi là, son, son équipe d'armure bleue. Et je vois bien aussi hein, une petite asoka débarquer, voilà. J'y crois pas une seconde, moi. Ah, non, non, ah, ah moi je vois bien un, un bon petit truc, quoi. Ah ouais, toi tu penses ah. que ça va être le mariage, le, le, le festival. Et qui... à la fin, trône, voilà. Et après. Tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou. Ah ouais, comme ça. Bon. Ah mais il y aura tout là, il y aura tout. Ah, je pense qu'il y aura rien. Il y aura tout. Ah. Moi je veux tout, moi. Toi, il ouais, y, ouais. y aura rien de tout ça. Pourquoi Vas-y, dis-nous, Nico. Bah maintenant qu'on sait qu'il va y avoir euh, un spin-off qui s'appelle Ahsoka. On la reverra pas. Ils vont nous faire poireauter à mort pour revoir Ahsoka. Oh, D'accord. Et on verra Tron quand on aura vu Mando, Ahsoka et Rangers of the New Republic. Et à la fin, il y aura Tron qui arrivera dessus. Voilà, à mon avis, ils vont nous faire un truc à la, à la, euh, à la Defenders. C'est-à-dire que chacun a sa saison, à la fin, ils vont tous se retrouver face à Throne. Donc, à mon avis, Throne, on ne l'aura pas maintenant. En tout cas, si, en tout cas, si on voit Throne dans la fin de cette saison, euh, ça aura été le secret le mieux gardé de toute l'histoire de Star Wars. Puisque, historiquement, on savait qu'Ahsoka serait incarné par euh, l'actrice dont j'ai oublié le nom, euh, Osario, Dawson. Osario Dawson. Ça va rentrer, à force. Euh, oui. On savait qu'Osario Dawson jouait à Ahsoka, avant même d'avoir vu Ahsoka. Ça avait fuité, et pourtant... Dans l'univers de Star Wars, ils ont des NDA de malades. Et, euh, et là, on a euh, bien entendu des, des, des délits. Ça s'est enflammé sur la toile, euh, presque autant que pour Cyberpunk, euh, quand ils ont annoncé Throne, euh, pour le coup, au niveau des postulants. Mais euh, tous les postulants en question n'ont pas été sollicités pour jouer le rôle, en tout cas, de ce que l'on sait. Et si tu veux voir Throne, alors après, ça dépend comment on le voit, on peut voir juste une main bleue, ça, c'est l'avantage de Throne. C'est qu'on peut oui. juste le voir de dos, on peut juste voir un, une main bleue ou un, ou un, ou un costume d'amiral sans voir l'acteur. On est d'accord. Bon, ils peuvent nous faire un truc à la Thanos, ouais, où tu ouais. vois juste. Mmh. Exactement, c'est ce que j'allais mmh. dire. dans les. Peut-être. Ouais, ouais, tu ouais. vois, je me ravise. Mais je suis un peu d'accord avec euh, Nicolas, le, le grand final... Non seulement, je ne l'imagine pas, mais en plus, je n'ai pas trop envie, en fait, que ça soit trop, quand même. Je pense qu'on fera tout pour nous laisser sur notre, sur notre fin. Kevin, toi, tu en penses quoi, euh, pour le final Que ça termine, enfin, et qu'on puisse passer à autre chose Vive les Marvel Mon <rire> le final que j'aimerais bien, vu que c'est Noël, voilà. Alors mon, mon épisode que j'aimerais bien, c'est « Ils attaquent le vaisseau. » Ça se passe dans l'espace. Et bébé Yoda meurt et que euh, un cliffhanger comme ça, tu vois, mais que surtout bah, il soit sauvé par la République. Parce que ça serait un bon euh, une belle ouverture justement pour les euh, Rangers. Waouh, ouais, vous êtes voilà. vraiment sur les annonces, vous, des films, quoi. Hein. Ouais. Sur les annonces qui ont été produites. Puis personne ne m'a annoncé la venue d'un d'un Jedi pour répondre à l'appel. Vous en avez plus rien à si. foutre bah, si, si, si, si, t'allais me poser la question parce que je te dis, non, euh, mais je te la pose pas. La <rire> Allez, Nico, ta fin à toi, ce serait quoi Moi, je, je, je suis d'accord avec Kev sur le fait que j'aimerais bien que ça se passe dans l'espace et qu'il monte à bord du vaisseau. Mm -hmm. Et euh, si effectivement la Nouvelle République arrivait avec Ezra Bridger, je trouverais ça top ah parce que faut pas oublier que Grogu a passé un appel euh, dans la force. Hein. Mm -hmm. Okay, J'espère que quelqu'un va y répondre et que ouais, franchement je pense que a... voilà le... autant euh, première saison c'était Moff Gideon qui sortait le, dark la... dark... Le, le sabre noir là si on voit Ezra Bridger débouler genre t'as les troupes qui arrivent à bord pour les aider et à la fin tu vois un sabre qui s'illumine et tu vois Ezra Bridger et fin je serais content je pense que en parlant de sabre, il a ressorti son sabre noir. Il va y avoir un duel entre Mando et, et Gideon avec le sabre noir et, sure. et avec la lance et avec la lance de Vescar. Oui, Vescar. Ça, ça paraît mmh. clair. On a on a une introduction dans l'épisode 15 où on le voit se battre avec une lance. Euh, on en a tous parlé. Euh, il y aura un duel. Euh, c'est la seule chose qu'il récupère du Razor Crest euh, avec la petite boule, euh, avec la petite boule qui lui permettra sans aucun doute d'approcher bébé Yoda. Euh, je rejoins euh, Kevin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de X-wing dans cet épisode et euh, je pense que le grand final c'est euh, c'est une une chasse de X-wing qui débarque et et qui euh, et qui fait euh, peut-être un espèce de de sauvetage inextrémiste dans le truc. Avec, euh, avec un Boba Fett qui dit, euh, bon, bah, mec, maintenant, le gamin, il est sauvé. Ciao, bye bye, euh, à bientôt, quoi. Euh, ça pourrait se tourner comme ça. Pour ce qui est de la réponse de l'appel WhatsApp, euh, je reste planté sur euh, mes acquis. Je suis toujours un grand fan de, de, de, de Luke Skywalker, même si on a dit que, voilà, avec l'épisode 9, l'histoire des Sky, Skywalker était bouclée, bouclée, certes, mais là, on est dans la temporalité des Skywalkers. Donc, parce que voilà, les gens disent, ouais, avec le 9, on a bouclé l'histoire des Skywalkers. Oui, mais là, oui, mais on, là est... on est après l'épisode 6. Là, on est dans la temporalité des Skywalkers. Donc, mm -hmm. voilà, je, je, je, reste, je reste ouvert à cette solution. Et, euh, et sinon, si c'est pas lui, c est, c est, ça pourrait être Ezra, effectivement, qui, qui, qui, qui, qui, qui ferait son apparition. Même si là aussi, tout comme Trump, ce serait un secret très très très bien gardé n'a pas eu euh, de fuite euh, de ce côté-là, quoi. Voilà. Si je peux me raviser sur mon avis, vas-y, je, euh, je vois bien au final, je vois bien au final Moff Gideon qui s'en sort et qui rejoint Throne dans, dans les régions inconnues. Oui, ah, oui. Ça attends. finit là-dessus. Oui, oui de tout tout évident, Et une dernière remarque. Je pensais qu'hier on avait été, on était tous tombés d'accord sur le Jedi qui avait répondu à l'appel Skype. C'est l'enfant illégitime de Obi-Wan Kenobi et de Satin voilà c'est tout ce que j'avais à dire de plus <rire> Faut couper, là. Que... <rire> je... il a peur je peux faire je peux faire marmarque du coup non non non il y a non. des enfants qui regardent ah, il y a oui, as un de tes abonnés qui dit qu'il regarde avec son fils quoi. ah c'est vrai ah bah non alors je peux pas je peux pas la dire non, mais... bon j'en ai déjà on était tous d'accord hier soir ouais, j'en ai déjà non non non non, ab... non non mais non mais je le... non mais je le dis pas je dis pas il y a quelqu'un parle. Euh, non par contre en parlant d'abonnés j'ai un abonné et tu m'excuseras j'ai oublié, euh, oublié son, son, son ID il, se, il, se, il se, se, se se manifestera dans les commentaires qui m'a dit les, les trucs de Bacta euh, avec les clones dedans est-ce que ça serait pas euh, on est déjà en train de travailler sur euh, le méchant de l'épisode 7 Snoke Snoke si, ouais. Ouais, ouais. Est-ce en fait, euh, finalement, euh, synthétiser euh, Baby Yoda, Grogu, ça serait pas pour créer snook oh, Moi, ça me satisfait pas, ça. Ah ben, ça, je ai rien mais à foutre. Pas. <rire> non, mais c'est pas, pas gratuit. Je dis ça parce que dans l'épisode 9, on nous explique que le clonage, clonage d'être euh, sensible à la force n'est possible que grâce à une science-site. Ouais, on en est loin. Ouais. Bah, c'est peut-être les premiers essais, hein. Ouais, ouais peut-être. Après, dans, dans les bouquins euh, que vous avez lu là, justement, là pas une histoire alternative de la part de. T'as vu les yeux qui fait T'as vu les yeux qui fait c est... C est... Ouais ouais, c'est genre c est c est c est... Lires, hey, hey, dans votre merde là euh, de bouquins là. <rire> non parce que vu, vu que les univers ont tendu, le problème c'est qu'ils se bouffent souvent la gueule entre eux, donc, euh... Ah non, tout ça c'est très cohérent monsieur. <rire> c'est carré, c'est carré, c'est carré. Et en fait dans les bouquins, c'est pas la même histoire qu'il raconte. Non, voilà. non, il parle pas de ça. Ah ouais bon. Dans riposte ouais. Bon. Ouais. Il parle d'un truc un peu dégueu où il y a des gens qui sont dans des cuves et qui servent euh, de pile pour un vaisseau spatial. Ouais, ça tout. ouais. C'est mmh, tout. Sympa ça. Mmh. Sympa. Bon ça devait être. Après il y, des... y a des histoires de clonage, mais dans l'univers légende. Oui. Ouais, mais ça, non, ah, mais basta, ça, basta avec l'univers légende. On a correct. vu des. Ah bah, euh, il ouais. canonise de, de plus en plus de trucs du légende. Oh, oui, ben bah, bah, en même temps, Filoni, il canonise que ce qui l'intéresse, donc il canonise <rire> l'intégralité de The Clone Noir que je n'arrive malheureusement vraiment pas à regarder. Je suis désolé. Je, je, non, il n'a pas besoin de canoniser ses canon. Oui, oui, je sais, c'est canon, <rire> mais euh, il valide quoi. Il, il, il transforme live, il transforme live le truc. Mais bon, je, je redis ce que vous m'avez conseillé. Hein. Non, mais laisse tomber la saison 1, laisse tomber la saison 2, laisse tomber la <rire> saison 3. Il y en a un autre qui m'a dit non, mais laisse tomber la saison 4. Et il y en a un qui m'a dit euh, non, mais c'est bon, on commence à la saison 6. Mais putain, c'est quoi The noir C'est juste... Moi j'ai dit, saison... dit saison 2 de Rebels, commence saison 2 de Rebels. Et toi tu m'as carrément dit, commence saison 2 de Rebels. Non, mais moi j'y crois. Hein. Moi j'y crois. Hein. Je vous en crois capable. Bref, j'y arriverai. En tout cas, Tu sais ce qu'on va faire on va, on va faire une sélection des arts qu'il faut voir, mais comme oui, ça, il faut. Ouais, ouais, ouais, parce que, que moi, sur les arcs intéressants moi, les ép... yeah. moi, je commence un épisode. Il y a Jar Jar Binks. Je coupe, je coupe direct. Quoi. Tu vois, je, je vais pas plus loin. quoi Ou alors un épisode <rire> où pendant tout le long de l'épisode, c'est pas de mes qui raconte sa vie et moi, je, je, je dégage ces merdes là. quoi euh, <rire> Non, par contre, je tenais à signaler que sur Disney Plus, ils ont fait un, une proposition d'arc scénaristique pour Ahsoka Tano C'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir. Vous regarderez. Il la possibilité de voir tous les épisodes clés pour connaître Asokatano euh, ah, sur ça. Disney Store. Vous n'avez pas vu ça Vous n'êtes pas tombé dessus Ah non, je ne l'avais pas vu sur Disney plus, bah, hein. Vous regarderez ah, bien, c'est ouais, Sur Disney il y a tous les épisodes qu'il faut voir pour, euh, pour comprendre Asokatano. Ce qui serait vachement judicieux, c'est qu'il fasse ça pour euh, comprendre. Parce que euh... la, le prochain anime, euh, Reb Rab, je ne sais plus quoi, là, euh, c'est directement la suite de The Clone Noir en fait. Il y a un anime qui bad va s'en... Bad sur... ouais. Bad Batch. Ouais, Bad Batch, bad voilà. Bad batch. Ça, c'est directement à la suite de The Clone Wars. Donc, ouais. moi, j'ai sérieusement... De la dernière saison, j'ai sérieusement intérêt à me sortir les doigts du cul et à finir cette, euh, cette série oui. euh, pour pouvoir... Mais on va sortir. te faire une sélection, on va te faire une ouais, sélection. Merci, en plus, ça sort bientôt, là c'est mars, non Février-mars ouais, ça sort euh, très vite. Ouais. Alors après... Elle sort vite, ouais. Oui, elle est déjà faite. C'est en février, on dirait que ça sort que le donc ça sera sûrement en février. Hein. On fera un live exprès euh, sur les annonces qu'il y a eu et on traitera un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu de Marvel en même temps. Euh, vous avez la temporalité euh, de ces sorties, là on l'a déjà, la temporalité de ces sorties à part euh, le Bad Batch qui sort en février, euh, Mando ouais, saison non. 3 en Noël le prochain. Marvel, c'est euh, Le premier film en 2023. Ouais. Ah si, bah en, Ma en Marvel, il y a le Faucon et, euh, ouais. et euh, US Agent qui sort. Vanda oh. Vision au mois de janvier. Ah oui, il y a, Vanda. Y a Vanda Vision qui sort d'abord. Ensuite, il y a le Faucon... Euh... D'accord. Okay. Bon voilà, bon, on, on a digresse. Du... En gros, on a du travail. Allez, on termine sur les tops et les flops de cet épisode de ce chapitre. Il faut que j'arrête de dire épisode de ce chapitre 15 et je vais commander commencer par Tchac, C'est toi qui me regarde le premier, Nicolas. Nicolas, ah, top et va, flop, euh, top <rire> ouais bah ouais tu t'es fait, ah merde tu t'es fait avoir, Nicolas, top et flop, on va faire, on va faire Nicolas, Kevin, et, et puis Toto comme ça Kevin sera pris en sandwich entre, entre <rire> les deux, mmh, j'aime ouais, ça, j'aime ouais, ouais, le prendre en sandwich ouais, Moi aussi. <rire> Alors mon top c'est la, la scène bien tendue entre euh, l'officier du BSI Mayfield et euh, Dinjarin sans casque, ouais, évidemment. ça c'est le, moi je trouve c'est le climax de l'épisode et c'est vraiment bien joué. Mmh. Mon, mon flop, l'armure la, de Boba Fett repeinte. Ah ouais T'as pas aimé Ah non, ah non c'est ah cheap. Ça, ouais. fait jouet. ça fait jouer. Ça fait années 70 et moi j'ai trouvé ça super classe. Mais bon. ah, je la préfère avec tous les shoots. Euh, ouais. truc à Ah, ah Moi j'ai trouvé ça fun. Euh, Kevin, es essaye de trouver un top. Mon top, euh, ça m'a donné envie de revoir le salaire de la peur. Ah <rire> La gueule du top. Un ouais ouais, cool. bras Flop. Euh, ouais, ok, euh, d'accord, on a compris. <rire> <rire> Tout le reste. C'est ça Non, mais le passage avec l'impérial, c'était pas. Le passage sur l'opération centre, c'était pas. Ah non, parce que perso, j'ai trouvé l'opération centre d'une connerie absolue. Donc cette idée d'opération centre, j'ai trouvé ça con. Mais. Euh... <rire> Vous avez pas de bol, les mecs, c'est que. <rire> Pour faire un petit. Euh, on on partait pour euh, Battlefront 2 quand même. Euh, cette opération de merde pour retourner la situation, pour qu'on perce <rire> que c'est gentil, c'était vraiment nul à chier. Hein. Donner les clés de la licence Star Wars à Kevin. <rire> ah ouais, moi je ferai de la qualité. Moi. Et, euh, <rire> Donc non, pas d'opération cendre. Non, non, j'ai bien aimé euh, bah, le, le perso quand même. Ce qu'ils ont essayé de faire avec lui, après, c'est dommage qu'ils partent comme ça. D'accord. J'espère qu'ils reviennent. bon De toute façon, t'inquiète pas, je crois que tous les abonnés t'ont identifié hein, sur, sur, sur tes positions. D'ailleurs, je voudrais dire à, à ceux qui s'inquiétaient de, de ma santé mentale que non, tout va bien. voyez voyez c'est même nous nous nous on peut vous dire que quand il est comme ça on, on sent qu'il est en pleine forme quoi voilà qu il, est, oui. il est bien il est il est en bonne là, est santé, il va bien là oui oui oui quand il est sage et tout je... non mais ça c'est vrai hein. quand il est sage et tout on s'inquiète on est là on se dit ah merde il y a un problème ça va pas t'as des soucis ou boulot » l'autre ça non mais voilà et quand il est voilà c'est qu'il est bien il est normal il y a des gens qui s'inquiètent pour ta santé euh, mentale c'est vrai ah putain il y a vraiment des mecs qui sont chauds dans les oui. commentaires hein. Il <rire> dit que le dernier épisode, c'était un épisode parfait donc il s'inquiétait de Ah oui, c'est suis... vrai. Eux, ils sont... Ça nous a tous choqués hein. ah ouais, ça faut le dire assez C'est vrai que c'était choquant Kevin, <rire> tu fais plus jamais ça te. plaît. Oh ouais, non, non, non, non c'est fléché. Ça, a... <rire> ça nous, a... ça, nous a... ça nous avait déstabilisé. Allez Toto, ouais. top et flop euh, pour toi. Alors moi j'ai deux tops, deux flops et deux remarques. Waouh. Ouais, wow. Allez, on est encore flop. pour Il a jamais <rire> il a jamais autant parlé que à ce là. Un bon top, il n'y a pas gros goût dans cet épisode. Yes enfin. Mais ouais. Tu vois Et franchement, franchement vrai. ça fait des bons épisodes quand il n'est pas là. Ça fait des vacances. Hein. <rire> euh, mon deuxième top, c'était quoi J'ai oublié. Je vais repasser au flop et puis mon top viendra peut-être après. Euh, mon flop, euh... je l'ai oublié, merde. J'avais trop de <rire> trucs à dire. <rire> alors, alors. Oh, pour... je gens sais plus. Alors, belle. attends, attends c'est bien. Pour, pour, pour, pour les gens qui nous regardent, en fait, en fait ce qui... Oh. Ce qui doit se passer là, non, non, je coupe pas. Pour... J'explique aux gens. En fait, ce qui se passe, vous voyez là, c'est que vu l'heure, il commence à avoir faim. Parce qu'il a mangé. Au... La dalle, hein. voilà. Il a commencé à manger avant l'épisode. Et vous voyez là, ouais. il... là, il a des pertes là. C'est parce qu'il commence à avoir faim. À tomber dans les pommes ouais. dit... Peut-être tu fais les remarques, tu t'en souviens de ça, des remarques ou... Ouais, les remarques, ouais. Ah, ouais euh, ça commence à me gaver que toutes les références à l'univers des films, de manière générale. Je, je trouve que c'est d'une paresse intellectuelle incroyable. Voilà. Ouais. Moi, j'attends des choses nouvelles dans Star Wars, et voilà. moi, je, je trouve ça vraiment relou de nous foutre des références à tous les épisodes pour d'autres films. Mmh. Mmh. Euh, moi, je, ça me gave un peu. Voilà. C'est quelque chose qu'on Premier avait... truc. Ouais, vas-y. Euh, deuxième truc, euh, euh, c'était au sujet de Cara Dune, je crois. Ah oui, bien joué. Mais ça, c'est un... ouais, une remarque. Bien joué, la, la Nouvelle République. Vous faites des camps de concentration pour euh, opposants politiques et il y a des droïdes qui viennent les mastraquer quand ils font pas le job. On aime ça. <rire> euh, ouais, ça c'était rigolo. D'ailleurs, parce qu'il rigole pas le droïde, hein. ouais. il, il fait une sommation, deux sommations, bâton électrique. Ouais, D'ailleurs, <rire> il le dit l'impérial, hein. Il dit euh, de toute façon, euh, même avec eux, c'est la Chianli et euh, les gens, ils aiment l'ordre et, euh, et euh, ça finira voilà. toujours par revenir, euh, par revenir chez nous. Donc. Et tu, tu me tends la perche pour ma première remarque. Mm -hmm. Qui était de dire que c'était un épisode, au fond, qui était, euh, qui voulait faire travailler, je pense, le spectateur sur tout ce qui est euh, philosophique. Mmh. Le fait de ne pas se laisser entraîner par des gens qui, qui savent mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. Et enfin, je pense qu'il y a un gros travail là-dessus. Et un deuxième aspect philosophique qui est de dire euh, c'est pas parce que tu as des convictions qu'elles seront vraies tout le temps et mec, pète euh, un coup et. Et détends-toi un peu par rapport à ce que tu crois comme étant la vérité absolue. C'est clair, c'est clair. C'est des sujets qu'on a déjà abordés dans les Deep and Charge. Tu te souviens pas de tes flops et de ton top qui nous manque Mon top, si, si, c'est bon, ça c'est dit les flops. Mon top, la charge Sonic, les gars. Ah, ça c'était bon. Voilà, c'est tout. J'ai dit les 6 trucs là, c'est bon Ouais, c'est pas mal. Moi, mon top, vous avez tout dit, donc... Euh, ouais, le, le, le, discours, le discours de l'impérial, parce que comme je l'ai dit, j'attendais un, un échange comme ça, un peu passif, mais qui, qui, qui, était, qui, était, qui avait énormément de, de, de contenu. Et puis effectivement, ouais, la, la charge, quoi. La charge, quoi. La charge, la charge. Ouais, c est, c est, c est. En plus, tu, tu la vois tomber, et tu sais qu'elle ne va pas faire de bruit en éclatant, puis que ça va venir juste après. Enfin, voilà, c'est bon. Euh, mon flop. Euh, mon flop. Euh, euh, ouais, peut-être euh, peut les appuis scénaristiques, même si euh, c'est habituel, hein, cette histoire, hein, de dire on s'appuie, on, on trouve du crédit dans le, dans le passé, on s'appuie pour trouver du crédit, euh, donc euh, bon, voilà, ouais, je suis, euh, peut-être la, peut la, la, la, la charge là, ce, ce passage dans le village là, un peu, mais non, mais même pas, parce qu'en fait, ce passage dans le village où il regarde le gamin qui est, qui est, triste, qui est triste à mourir et il le sauve pas, c'est vraiment la preuve que pour sauver euh, Grogu, il est capable d'accepter que d'autres souffrent et qu'il ne leur tende pas la main. Donc euh, j'ai pas de flop, C'est pas parce que j'ai pas de flop que j'ai pas trouvé que l'épisode avait des, avait des manques. C'est juste que là, je trouve pas spécialement euh, de, de flop à, à balancer. Mais, euh, mais voilà, il doit, il doit y en avoir euh, sans aucun doute. Mais moi, je trouvais que voilà, l'épisode, c'est pas le meilleur, on est d'accord, on est très très loin. Mais c'est un épisode qui est euh, très distrayant. Si voilà, allez, mon flop, c'est euh, putain, il reste plus que deux épisodes et ils nous en ont bien sacrifié <rire> plus qu'un épisode. Il nous en restait au moment où on a commencé, au moment où on a commencé cet épisode, il nous en restait deux et ils nous ont sacrifié celui-là. Et euh, normalement, on a, alors normalement, on n'a qu'une saison dans le dos pour dire ça, mais c'est vrai qu'on était habitué à terminer sur un double chapter. Et là on aura un chapitre unique pour finir cette saison et on sait d'ores et déjà qu'il y a une saison 3 et donc on sait d'ores et déjà que même si c'est en une heure, le prochain épisode ne sera pas suffisant et créera plus de frustration que d'extase. Et donc ça c'est mon flop de cet épisode, de ce chapitre 15, c'est qu'il a été sacrifié euh, sur l'hôtel de, de « euh, Eh ben non on vous dira rien ». Voilà, c'est dommage. Fall l'a dit, plus on va aimer, plus ça va être long. Ouais, ouais, ouais Fall l'a dit, plus on va aimer, plus ils vont, euh, ils vont allonger. Euh, il, sait, il va plus y avoir de Rome euh, dans le dans le Cholitos. Là, et, <rire> il va y avoir de la flotte. Quoi. Mais bon, merci beaucoup, messieurs. Excusez-nous d'avoir fait ce dépenchage un petit peu tardif. Euh, ma foi, les, les, les youtubeurs qui nous regardent et qui reprennent nos propos doivent être en PLS mais euh, <rire> mais ça va venir t'inquiète, on arrive, tu vas pouvoir euh, paraphraser. Je connais un capitaine qui du coup a toujours pas sorti son épisode Ah tiens Non, bah, non, non, non, attends, On en est ah, pas plaisant, là En plaisant, en plaisant Quoi qu'il en soit, un grand merci à, à, à ceux qui nous sont fidèles, à ceux qui sont restés ceux qui ont survécu à mon pétage de plan c'est vrai qu'on en a perdu pas mal à la suite de mon pétage de plan, mais là j'ai pas parler d'Obi-Wan Kenobi et de Satine donc je pense que c'est pas mal on va parler ouais mais moi j'ai pas dit ce que j'avais à dire sur le sujet je vous le dirai voilà. allez c'est pas grave ça, On mettra ça dans tes espérances pour la saison 3 c'est ça on mettra ça dans le, dans, dans le live spécial, spécial Star Wars puisqu'on vous préparera euh, dès que ce sera possible un live d'analyse de, de, sur l'avenir, le passé et, et tout ce qu'on imagine pour, pour la licence Merci messieurs, merci Toto, tu vas pouvoir aller grignoter un petit morceau. Merci, euh, merci, merci Kevin, tu vas pouvoir aller merci. regarder une série qui va bien. Je ne sais pas ce que tu regardes, mais, mais voilà. Et puis, eh ben, euh, Nicolas, à très bientôt. N'oublie hein va... oui. <rire> pas de les recharger ce soir. Ça ira bien, tout va bien se passer. Oui. Allez Partagez, commentez, abonnez-vous, likez et kiffez à très bientôt, la main sur la tempe. Ciao, Ciao